Bonjour, donc là c'est une séquence un peu particulière. Ça va être des questions pour préparer des exercices pour la semaine prochaine. Cette séquence est la première des séquences sur euh, les réflexions qu'on veut vous apporter sur le design objet. Donc euh, faites les exercices, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc quels sont les exercices En fait, il y a trois exercices. On va vous demander d'implémenter note, d'implémenter or, et c'est la question 3 qui est la plus importante, qui, pourquoi ces exercices Donc regardons en particulier les exercices. La première chose, c'est... Vous avez des boulins, vous avez true, false, vous avez des messages et des objets. Comment vous implémentez Note Donc, Note, hein, c'est relativement facile. Hein. Si vous avez false et que vous lui envoyez le message Note, ça va vous rendre vrai. Si vous avez vrai et que vous envoyez le message Note, ça vous rend faux. Hein. Donc, rien de bien fantastique. Mais comment vous implémentez ça la deuxième question, c'est pareil avec OR. Donc OR en pharo, c'est pipe, donc on a pris vraiment l'exemple de comment c'est implémenté en pharo. Donc ne trichez pas, hein. faites l'exercice sans aller voir comment c'est implémenté. Là encore une fois, vous avez des bah, booléens, TRUE, FALSE, vous avez des objets et des messages. Bah, vous avez euh, TRUE, OR TRUE rend TRUE, TRUE OR FALSE rend TRUE, TRUE OR ANYTHING rend TRUE. Bon, et le, pareil pour euh, le pendant avec FALSE. Donc comment vous implémentez ça ça, c'est la... les deux questions. Donc, vous prenez un petit papier, puis vous essayez de, de répondre. Et la question 3, c'est en fait, mais pourquoi ces mecs, ils me posent cet exercice Parce que vous devez vous dire, mais moi, dans ma vie de programmeur, je ne vais jamais réimplémenter les boulets. C'est vrai. Je vous l'accorde. Sauf peut-être quand vous allez devoir utiliser de la logique ternaire, hein, c'est-à-dire vrai, faux et pas connu et inconnu. Mais comment on fait Et la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi on gage de la pellicule pour vous poser cette question pour nous, c'est la question essentielle qu'on pose à chaque fois qu'on fait des cours de conception avancée. Donc il doit être bien à y avoir quelque chose, et donc on vous expliquera la semaine prochaine ce quelque chose. Bon exercice.